Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on compose avec Reason. Une vidéo qui à... Cette vidéo va s'adresser surtout aux musiciens, aux compositeurs, qui ont un petit, un petit peu de matériel, c'est-à-dire un clavier MIDI comme celui-là et euh, le logiciel Reason et une carte son, une carte son, une interface audio numérique hein, qui sert de carte son studio. Voilà. Pour ma part, j'utilise une Motu 828 MK2, donc c'est quand même une carte son de base, une petite carte son, mais qui, euh, qui fournit quand même euh, l'échantillonnage que, que je souhaite. Et puis euh, un clavier, un clavier midi, un Axiom 61, un compresseur DBX 286S avec lequel je vous parle, par l'intermédiaire d'une interface, une interface, euh, une interface Petite boîte de TC Helicon, une Voice Live Touch, pour, pour faire des effets. Voilà. Donc, euh, nous allons commencer. Alors moi, je procède comme ça. Je procède, je commence déjà à faire une partie de piano. Donc, je veux composer un truc au piano. Je vais créer un instrument. Et je vais créer un instrument piano, si possible. Donc là, je vais le créer. Dans la base de données, je vais aller chercher son piano hein. piano et keyboard donc ça c'est la c'est la première méthode hein. je trouve un piano par exemple dans la base de données sinon j'utilise l'instrument que j'ai déjà acheté qui est le radical piano qui est proposé par Propellerhead donc là par défaut Par défaut, le piano euh, qui m'a proposé, euh... c'est un piano euh... oui, par défaut. Donc on va le changer, hein, on va... par exemple quelques petits réglages parce que j'utilise une carte son euh, j'utilise pas le pilote asio parce que si j'utilise le pilote asio euh, je vais avoir justement euh, pour la mémoire tampon je vais descendre hein. déjà mieux voilà par exemple donc là on va On va faire une séquence, vous entendez le bruit de la pédale Là on va faire une séquence. Donc là quand on a notre idée sur la compo qu'on veut, par exemple, on choisit donc le battement par minute. Donc là si c'est quelque chose qui. Si la séquence est plutôt une balade plutôt qu'un rock, on choisit la séquence. 120 bpm ça représente ça donc là j'enregistre pas, hein, j'envoie simplement le bpm Ah, je vais, on va prendre quelque chose qu'on connaît d'accord donc là vu que c'est le morceau qu'en ce moment j'ai travaillé on va prendre bien entendu change your heart de corgi puisque c'est un morceau au piano qui est relativement intéressant avec des beaux accords alors pour ça je vais prendre un bpm à 70 voilà pour commencer ça va me donner ça ok donc là, pour enregistrer ma séquence, je me prépare. Et si le, le son de piano ne me plaît pas, je le remplacerai. mais là on va pas le faire entier sinon ça va prendre trop de temps donc là j'ai fait ma partie piano j'ai fait ma partie piano donc ok pas de problème pour l'instant euh... j'ai mon, mon chaude là qui est un peu trop élevé voilà je pense que là c'est mieux voilà euh... là j'ai fait la partie piano ok c'est tout bon on est d'accord J'emmène de la HF avec moi, c'est bizarre ça, quand même. Ouais, ça doit venir de la... Ça vient du TC Licon. là, c'est un, un peu pénible, mais bon. Voilà, voilà, voilà. on va l'enlever un petit peu. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Il y en a un peu moins. Voilà, bon, ok. Alors, une fois que j'ai fait la partie piano, je l'écoute le clic je regarde éventuellement donc là vous avez vu au début là il y a quelque chose de déjà qui me plaît pas y a une sorte de timing donc on va, on va l'enlever hein, c'est ça, hein, ça ça ça n'a pas lieu d'exister voici mes notes là, que je viens de jouer ça c'est l'intro hein, ok on n'est pas tout à fait dans le rythme. Même si un hein, même s'il y a le magnétisé le, le, le, le repère magnétisé là, je vais quand même euh, je vais quand même quantiser tout ça, d'accord. Quantifier. S'il si veut pas le faire, il va le faire comme ça. Voilà, là, là il l'a fait. Ok. Donc on a un autre piano, maintenant qu'est-ce qu'on va faire Moi je vais créer la basse. Hein. Je vais créer une basse bien entendu. Alors j'ai pas d'instrument direct pour la basse, donc je vais, je vais le créer ici. Et ça tombe bien, j'en ai une là. Ça tombe bien. Donc, je vais la choisir. Hein. Euh... Une belle basse si possible. si possible si on entre une hein. c'est pas toujours facile ah, bon. je vais prendre celle là donc là pareil hein, enregistrer ma base donc euh, je démarre la séquence il y a plusieurs façons de travailler hein. on peut travailler sur, euh, sur quatre temps et puis après étendre le mais on, ça nous laisse très peu de le très peu de liberté sur le sur, sur la variété du jeu de, de l'instrument. Voilà. Allez c'est parti. 2, 3, 4. Ça c'est le début, ok Bonjour. Oui. Non. oui. Alors, Cabas euh, demande euh, le nom, le nom de le euh, première. Ah. Euh, oh. première. Euh, Celle-là. Euh, le, le, le, le première son que, que tu joues, c'est le nom. It's uh, c'est ma composition. It's my composition. Ça s'appelle. L'élixir. Can you write it? L'élixir. Peux écrire Ça, ça y est Écris L'élixir. This one, yes. Hein? Oui. Voilà. L'élixir. Ah. Elixir. Yes. <rire> And, yes. This is his, this is his own um song the last one but um oui, le, le, le, le premier le premier Uh, yes. C'est uh, le nom que le song. Le, le premier, premier. celle-ci là. Change your heart. It's not my composition. Hein? Uh, le song avant Michael Jackson. Ah. Oui, le song avant Michael Jackson. Change your heart.